Jeune génération est exposée à la violence. Nous allons essayer de vous montrer ça avec plusieurs histoires. Que maintenant ils sont de plus en plus jeunes. Oh. Et en plus, il y avait rien dans cette sacoche. Ah. Alors, elle mange la grosse. Tu peux chalet Oh là regarde, regarde comme ça comme elle est habillée. Elle est vraiment trop courte celle-là. Il, il fait beau là haut la géant. la giaffe, tiens, au ta veille Mette la tête Tu peux pleurer Tu peux chaler, maman, es ta poubelle Tu peux chaler, tu peux mouiller les dents là-haut Tu peux pleurer, tu peux chaler, tu peux mouiller les dents là-haut Ta Fais méchant. Laissez-les tranquilles. On ne se moque pas des autres. On te se de ta petite Oui, je ne fais pas Ce n'est pas une raison. On est tous différents. On est comme on est. Oh de Paris avec nous On est me parie que nous les nou est Oh les parie oh, Toi t'es parisien, On te veut pas dans l'équipe. Va-t'en veux que il y a des règles et un esprit d'équipe Eh ben non, monsieur Eh ben non Et le racisme, ça peut partir de là Et pourquoi Et quest t'arrive C'est quoi ces commentaires négatifs là T'as pas honte C'est sur, euh, sur ta, proto, ta photo de profil ouais. Mais ils ont pas honte les gens Il faut faire quelque chose là Appeler ouais. la police ou quoi T'inquiète, ouais. tu vas pas te laisser faire. On va arranger ça. C'est ce sommeil indien Non J'ai vu ça hier sur YouTube. En fait, tu dois te mettre un pompi, tu dois souffler, et après tu te lèves, tu dois souffler pendant 30 secondes, après tu te lèves, tu souffles sur ton pouce, et après tu t'entends, tu tombes dans le fait Allez, au ah, temps. Ariane, tu sais que hier de l'eau aussi, hier après, j'ai crevé les quatre pneus de mon voisin j'ai défoncé euh, quatre roues la voiture est noire ou euh, un mec qui est, est énervé es pas frappé ouais je vais vous j'ai mis le chat de la voisine dans le micro qu'est-ce que vous allez lui faire à cette voiture je vais casser les vitres le péter. Ouais, on va brûler le cuir et après ça va brûler tout à genre Je prends du pied. Je prends de pied au, au transiseur comme ça. Tu vois. Et aussi, je, je, je vais casser, j'arrache le moteur. Sinon, tu prends sa chambre plastique, tu mets sur ta tête, celui qui reste le plus longtemps, il a gagné. Attends, j'ai meilleur jeu je prends une fourchette et mis dans la prise électrique. Mais euh, vous jouez à ça Ouais. Souvent. Ouais. Pas, vous voyez ça où en fait ces jeux Sur une vidéo. Sur des vidéos Ouais. Mais c'est pas parce qu'il y a un gars sur une vidéo qui vous dit de faire quelque chose qu'il faut le faire. Vous êtes au courant Enfin c'est dangereux, vous pouvez vous tuer, vous pouvez tuer un collègue avec qui vous jouez, c'est pas bien. Faut pas faire ça en fait. Vraiment. Pourquoi vous jouez à ça Et surtout ne faites pas ça Vous avez comme Attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, attends, Lâche attends, demande, demande, demande de attends, Allez attends, toi attends, attends, attends, attends, attends, attends, ça. Allez, ici Allez, les bouchons. Attire-toi. Et. T -t t -t tu veux quelque chose, ma petite <rire> Tu te l'achètes. Oh, c'est une canon, c'est une meuf. Trop belle, la meuf Qu'est-ce que tu fais là mais je attendre mon bus T'as pas l'air aussi Non T'as pas Snap Non T'as pas toute l'heure T'as pas ma à, à, à des étrangers Bah tu as intérêt à lui donner tout de suite Bah non Bah tu l'as pas toute heure. Non Bah on va bah, t'as le téléphone Parce que c'est prends le parents c'est tout Et il est où ton bus Il est là Bah viens ah, Non Lâchez-moi Lâchez-moi Lâchez-moi Aïe Faites mal T'as intérêt à te laisser faire T'es pas tranquille J'ai quoi, On met pas la main en fesse Dans l'instant Au Au secours Au secours Au secours Il me... Il a... Il le Bon oh les mecs, ça va pas ce que vous faites est puni par la loi Je veux appeler la police monsieur, monsieur, bon Ouais, ouais, ouais. Bon. À demain, chérie, je t'aime Moi aussi, mon cœur. À demain, je Fais pas les effets d'un là! Et alors? C'est parce que je veux, c'est clair? Mais pourquoi tu fais quoi? Je veux ce que je Je veux parce que je veux que Je fais ce Je veux que je, je veux Je veux bien. Je Je veux bien. Je veux Je veux bien. Je Sinon, si nous si ça no, va mal aller. Voilà.